Bonjour et bienvenue sur Bipolaire et Alors. Avez-vous besoin de réflexion, d'identification, de confiance en soi et d'apprentissage pour savoir comment intégrer le trouble bipolaire dans votre quotidien Et eh oui, le trouble bipolaire fait partie de vous, mais il n'est pas vous. Alors, comment intégrer le trouble bipolaire à votre identité, donc à votre vie Eh bien, j'ai écrit ce livre « Coach et solutions » car mon rôle en tant que coach est de vous proposer possiblement un chemin d'accès entre l'impact du trouble bipolaire au quotidien et sur ce que vous pouvez faire pour maîtriser au mieux le cours de votre vie. Le livre « Coach et solutions » fait 294 pages en écriture aérée pour mieux s'adapter aux troubles de la concentration qui nous caractérise. Aussi, j'utilise le coaching pour fixer vos apprentissages et vos connaissances et la sophrologie du trouble bipolaire pour intégrer ce que vous voulez garder parce que comme vous, je suis bipolaire. Et justement, ce livre met en avant 8 analyses auxquels vous pouvez vous identifier et traiter ainsi huit domaines qui vous concernent pour progresser avec vous-même. Il vous permet aussi d'accéder à un puits de conseils et à plus de stratégies pour plus de résultats. Vous accédez à 8 analyses de vie. D'ailleurs, ne perdons pas de temps, allons-y pour la première analyse. Faut-il dire ou ne pas dire à l'entourage qui n'a jamais eu peur d'affronter cette question Deuxième analyse Connaissez-vous les signes qui nous trahissent en société Ces comportements qui nous dérangent, mais quand même Passons à la troisième analyse, et pas des moindres. Comment structurer un équilibre plus juste, oui, mais juste pour soi, pas pour les autres Quatrième analyse savoir organiser des actions autour des réactions et modifier sa communication en mode explicite. Puis, passons à la cinquième analyse. D'où commence-t-on quand on démarre de nulle part ou peut-être de quelque part À la sixième analyse, vous apprenez à gérer de votre changement à la transformation. Et oui, la transformation fait peur. Alors, ne vous laissez pas dominer par votre inconscient. Passons à la septième analyse. Écoutez simplement les signaux. Ils vous parlent. Désolé de vous le dire. Mais peut-être que vous ne vous aimez pas assez ou trop. Et enfin, huitième analyse. Faites de votre projet une finalité. Je vous dis comment faire, mener un projet sans le saboter avec une méthode structurée qui vous explique quoi faire et comment atteindre votre objectif avec le trouble bipolaire. Voilà mes amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Pour commander votre livre Coach et Solutions, eh bien, cliquez sur le lien dans la description ou retrouvez-le directement sur votre compte Amazon. Et en attendant, si vous avez aimé, eh bien, likez-moi maintenant, partagez-la sur les réseaux sociaux, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite